Bonjour les amis, une petite démonstration de ce que je vous ai déjà expliqué il y a quelques jours. Donc nous sommes ici devant le DAX, donc nous sommes en H1 donc chaque bougie correspond à une heure et vous voyez qu'on avait eu une très belle montée du marché. Donc nous sommes aujourd'hui lundi et la semaine passée donc nous avions cette montée du marché et on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une réaction comme il y a très souvent des réactions. Lorsqu'on regarde donc un marché sur du plus long terme ou du court terme, il y a très souvent des réactions lorsqu'il y a une montée forte du marché. Vous avez des réactions comme ceci et ici donc vendredi on a eu cette grosse bougie, vous voyez ici qui a fait cette forte montée. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une réaction aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'ai fait ce matin Donc j'ai observé le marché, j'ai vu qu'il y avait un gap ici donc vous voyez ce trou ici donc il y avait une bonne possibilité pour que le marché euh, parte à la baisse. Donc lorsque j'ai regardé un petit peu ce qui se passait ce matin donc vous voyez ici euh, l'heure ici, 4h, 5h, 6h donc on voit ici l'ouverture du marché on a eu cette bougie-là donc avec cette mèche. Vous voyez là le, le marché qui essaye enfin les, qui essaye de, de piéger les, les traders en disant euh, voilà le marché monte. Vous voyez forte hausse là et puis euh, vous avez une forte bougie ici donc qui contrecarre cette montée ici. Et euh, à ce moment-là donc ça voulait dire qu'on allait probablement avoir confirmation de ce que je pensais donc avoir une, une baisse du marché aujourd'hui en réaction avec ce fort mouvement-là. C'est ce qui s'est passé donc euh, j'ai pris une position euh, à peu près à ce niveau-là donc avant l'ouverture du marché et euh, donc j'ai pris protéger donc euh, ma position. Donc j'ai dû prendre à peu près euh, ici euh, et j'avais donc euh, mis un stop loss ici au-dessus, donc au-dessus du plus haut précédent. Donc je n'ai pas été touché par euh, la bougie ici et à ce moment-là donc euh, une fois que le marché est parti, j'ai protégé ma position et ce que j'ai fait. Donc comme je vous ai expliqué précédemment, donc j'ai tracé les niveaux de Fibonacci donc je vais les supprimer ici. Je supprime les niveaux et comment est-ce qu'on trace les niveaux de Fibonacci Eh bien on les trace en prenant le plus bas ici, le plus haut là, voilà. Et qu'est-ce que ça nous donnait comme niveau On avait d'abord ici le niveau de 23.6 mais ça c'était trop proche donc moi j'étais positionné, euh, à peu près ici donc j'étais positionné à ce niveau-là. Donc une fois que le marché est parti à ce moment-là qu'est-ce que j'avais comme objectif Et eh bien j'avais un premier objectif que j'ai mis légèrement ici au-dessus de 38.2. J'avais bien sûr protégé un petit peu, j'avais protégé ici à ce niveau-là donc au-dessus de ce niveau-là donc le S2 ici dans les points pivots. Donc premier objectif ici, deuxième objectif ici, et troisième objectif ici. Donc ça correspond au niveau de Fibonacci 38.2, 50% 61.8 donc de retracement de cette hausse-là et donc je n'ai rien eu à faire. Euh, J'ai pu faire autre chose donc euh, comme activité aujourd'hui. Je jetais bien sûr un coup d'œil de temps en temps mais j'avais confirmation donc de ce qui se passait. Donc euh, vous voyez ici, donc j'avais ouvert à 15.469 15, donc c'était à peu près à ce niveau-ci donc 15.469 et 15.470, vous voyez j'ai pris trois positions. Avec un stop loss donc que j'ai mis à 15.468, donc une fois que le marché est parti j'ai baissé mon stop loss à ce niveau-là. Et à ce moment-là donc euh, j'ai laissé faire, il ne euh, fallait plus s'occuper de rien. Donc euh, j'ai eu mon premier euh, take profit qui a été touché ici donc vous voyez à 10h37, voyez. Ensuite le second à 15h45, les 50% et le troisième à 16h38. Vous voyez euh, il est actuellement euh, ici euh, 19h35 donc c'est une journée alors que vous savez que je préconise le scalping mais le scalping ça ne veut pas dire donc ne pas euh, profiter de mouvements euh, plus importants. Donc ça c'est vraiment l'exemple idéal de ce que vous pouvez faire. Donc une journée de trading où vous pouvez être tranquille, plus aucun stress une fois que vous avez euh, mis votre stop loss. Si le marché remontait ben ce n'est pas grave, je sortais de toute façon positif pour les, les trois positions donc il n'y avait aucun problème. Mais vous voyez donc pour mes trois positions ici, donc j'étais à peu près ici et j'ai fait euh, 100 points ici. Vous voyez pour le plus haut, euh, le plus bas disons que du marché, j'ai mes 100 points là sur ma, sur ma journée. Donc euh, elle n'est pas belle la vie <rire> donc vous voyez qu'il y a tout à fait possibilité lorsqu'on s'est rentré au bon moment et qu'on a un petit peu de pratique. On peut donc euh, profiter de, de mouvements comme cela et ça se répète très régulièrement. Bien sûr on est dans un marché haussier hein, donc vous voyez ici en weekly, ça c'est la fameuse chute ici donc du, du marché. Euh, donc euh, avec la, le Covid et puis le marché depuis il remonte, là on est sur le, sur le Dax et donc aujourd'hui ce qu'on a c'est cette petite là. Vous voyez on est en weekly ici, chaque bougie correspond à une semaine. Donc vous voyez la petite, le petit mouvement qu'on a fait ça et le grand mouvement dans lequel on, on est à la hausse. Mais on a quand même pris, j'ai pris 100 points aujourd'hui donc euh, ça valait la peine de de trader comme cela aujourd'hui parce qu'on a fait une journée, une belle journée donc 100 points simplement en profitant de cela et parce qu'on connaît un petit peu le, le trading, la, la méthode que j'enseigne et vous comprenez à ce moment-là quand il y a des opportunités comment les prendre. Si le marché était reparti dans l'autre sens mais ce n'est pas grave, je ne prenais qu'une petite perte ce n'était pas important mais au moins j'ai profité donc euh, d'un bon mouvement, c'est toujours ce qu'il faut faire, c'est limiter ses pertes et essayer de prendre donc euh, les bons mouvements. Maintenant qu'est-ce qui va se passer là ben, On verra demain matin, peut-être que le marché va, va redescendre un peu plus bas, qu'il va aller jusqu'au 100% ici, je ne sais pas. Mais moi je suis sorti aujourd'hui de mes positions, donc euh, je n'ai plus aucun stress. Et demain on verra, c'est une autre journée, c'est une autre aventure comme comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Peut-être qu'on aura une bonne opportunité de repartir à la hausse, que le marché euh, n'a pas terminé de monter. Donc là on est à 15.500, vous voyez euh, d'où on vient. Donc euh, vous voyez ici on était à, à 8.000 ici. Donc vous voyez au plus bas la, la crise du Covid à 8.000. Donc euh, c'était en mars 2020 donc... Euh, il y a un an. Euh, maintenant on est en mars, euh, on est en avril donc 2021. Vous voyez la hausse qu'on a faite c'est magnifique et il faut savoir profiter de mouvements comme ça. Actuellement la bourse fonctionne super bien, il y a de plus en plus de personnes qui euh, se mettent à faire de la bourse mais bien sûr il vaut mieux quand même euh, savoir euh, traiter ce genre de mouvement, savoir opérer parce que si vous êtes haussier de manière continue et bien là si vous êtes positionné quand même avec une grosse position ben vous prenez une solide gamelle hein, avec 100 points comme ça. Il vaut mieux être dans le bon sens quand vous avez des, des journées comme cela. Et tout ça, ben, ça s'apprend, c'est pour cela donc, que je vous conseille de suivre des formations. Ça vous permettra donc de pouvoir profiter de mouvements comme ça, cela sans aucun stress. Mais ne faites pas du trading, ne faites pas de la bourse sans avoir de formation, sans avoir un minimum de connaissances. Et comme je vous le disais dans, dans la vidéo précédente, donc en vous parlant d'investissement euh, chez, chez certaines personnes, il vaut mieux savoir donc chez qui vous mettez les pieds, quelle est la technique qu'il utilise. Si vous avez ces connaissances-là, si vous suivez des formations à ce moment-là, même si ce n'est pas vous qui tradez, le trader pourra vous expliquer comment il trade, ce qu'il fait, et vous comprendrez si vraiment vous avez confié votre argent à une personne fiable qui sait réellement trader. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et euh, si vous souhaitez donc suivre une formation vous pouvez suivre ma formation ou suivez d'autres formations mais je vous conseille en tout cas toujours euh, d'apprendre le scalping parce que le scalping vous permet de faire du day trading et même du swing trading. Euh, vous apprendrez donc cela mais n'essayez pas de trader, de profiter des mouvements aussi à la bourse maintenant sans avoir aucune formation. Vous risquez de temps en temps d'avoir quand même des mauvaises surprises. Vous pouvez avoir des mouvements très importants, inattendus. Euh, donc là la chute qu'on a eue là, ben, il fallait savoir euh, la supporter ou il fallait savoir profiter de ce mouvement-là et puis profiter de la hausse également. Donc tout ça chaque jour il faut savoir euh, euh, comprendre le marché, savoir à quel moment il vaut mieux se positionner dans un sens ou dans l'autre marcher ils peuvent faire deux choses, ils peuvent monter ou ils peuvent descendre. Vous allez gagner si vous savez vous positionner dans le bon sens au bon moment. Voilà je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Mettez-moi un pouce bleu vers le haut ça me fera plaisir, partagez ma vidéo et on se retrouve dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir